Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech en direct de Batibo 2017 avec Marc de chez Bosch, alors Bosch est une marque hyper connu. On va ici avoir deux nouveautés. La première, VitaFresh, l'explication exacte. Alors Marc, explique-nous un peu les différences qu'il y a sur VitaFresh et merci de nous accueillir sur ton stand. Bien, bonjour euh, Thomas, bienvenue sur euh, notre stand Bosch. Donc VitaFresh, en fait, il faut savoir que les frigos, ce qu'on leur demande, c'est de conserver. Fait. Et plus ils conservent, mieux c'est. Donc on a chez nous un système qui s'appelle VitaFresh, mais il y a une déclinaison avec le VitaFresh Plus et le VitaFresh Pro. Okay. On va commencer par le VitaFresh. En réalité, au jour d'aujourd'hui, on peut jouer sur euh, l'entièreté des fruits et légumes de par l'humidité puisqu'il faut savoir qu'il faut de l'humidité et une bonne température pour conserver le plus longtemps possible. On est sur un frigo principalement no-frost ici, donc, donc dans la partie no-frost donc sèche, il y a une partie où on veut mieux conserver. Voilà, parce qu'on va vraiment amener de l'humidité vu que le terme no-frost dit aussi que ça assèche un peu les aliments, donc pour éviter de devoir les emballer etc, ben on va vraiment leur donner un petit coup de pouce à la conservation grâce un autre petit réglage qui va amener l'humidité dans le bac. Vita fraîche va nous amener à 0 degré. Et dans certains cas, c'est pour ça qu'on a une déclinaison, on va pouvoir aller même jusqu'à du moins 1. Donc ici, on est sur du VitaFresh. Nous sommes sur du VitaFresh Plus, où là, on va jouer non seulement sur l'humidité, mais également la température. La température. Donc on va, donner, on va donner un peu plus de ventilation pour rafraîchir un peu. Au niveau du grand volume, ici, on a un bac complémentaire pour tout ce qui est viande et poisson, tout à fait. et celui-ci qui va rester tout à fait euh, enfin, destiné à tout ce qui est végétal, fruits et légumes. Et il y a donc un contrôle d'humidité Jean. Exact. Donc de nouveau, on contrôle l'humidité et la température. Okay. De... On améliore la conservation. C'est ça. Au niveau du Pro, qui se trouve juste à côté, ici on va vraiment vraiment aller encore plus loin dans le détail. Ceci est une tablette de réglage qui va nous faire sélectionner soit un degré d'humidité pour uniquement des fruits, soit un degré d'humidité pour un mixte fruits et légumes, ou uniquement des légumes. Donc on va essayer de trouver le meilleur compromis qui soit. Alors, tout à l'heure je disais qu'on parlait de VitaFresh, VitaFresh Plus, VitaFresh Pro. Ici le Pro c'est qu'en plus, on va pouvoir descendre jusqu'à du moins 1. Un... Alors, quel est l'avantage C'est que, imaginons ce soir vous avez envie de faire un repas avec des crustacés, on va chez le poissonnier, on achète des crustacés, eh bien, on va demander à l'appareil de se mettre à moins 1. On vient installer nos crustacés dans notre bac, prévu à cet effet, et on aura vraiment une conservation maximum. Donc, avec VitaFresh, une amélioration de la conservation et une meilleure façon d'aménager son frigo. Tout de suite, la deuxième nouveauté, on va parler du Home Connect. Home Connect. C'est parti. Nous sommes devant les appareils Home Connect. Explique-moi un peu Marc, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie de tous les jours Thomas, il faut savoir qu'aujourd'hui le Home Connect n'est pas euh, dédié à des produits, c'est vraiment un concept. On parle de plus en plus de connectivité. Euh, Aujourd'hui on peut à distance mettre en route son chauffage dans une maison, on peut mettre en route la voiture pour qu'elle soit chaude quand on, a, on va à l'intérieur en plein hiver. Donc le Home Connect s'inscrit vraiment dans la continuité de cela. Et pourquoi pas ben, y intégrer des produits électroménagers qu'on utilise au quotidien. Donc là, on parle de connecter ces électroménagers. Donc là, on a la vaisselle four, machine à café, réfrigérateur, haute également, taille de cuisson connectée à notre tablette, que ce soit euh, iPad, Android, etc. ou le smartphone son smartphone, donc ça veut dire je suis au boulot, je me dis, ben, pff, je vais mettre en route mon souper, comme ça, allez, dans une heure je suis à la maison, je peux prendre mon application et dire, ben voilà, j'ai mon rôti qui est à l'intérieur de mon, de mon four, je mets en route, Il faut... puis, je rentre à la maison... Il faut lui... télécharger l'application Oui, c'est une application qui est disponible sur les Apple Store, sur tout ce qui est, euh, je vais dire, assez cet et c'est gratuit. Donc ça va vraiment de pair avec euh, le, le, le concept Home Connect. Donc là, tu es en train de me dire qu'on peut démarrer son four à distance C'est ça. Ok, alors évidemment, il y a une question un peu, si le poulet n'est pas dedans Là on risque d'avoir un petit souci on quand même. En... Donc l'idée quand même surtout c'est de contrôler. Je sais que dans le frigo il y a des caméras intérieures ça c'est peut-être quelque chose qui peut être plus intéressant. Allez hop, moi c'était un oeil. Qu'est-ce qu'on voit On voit à l'intérieur de l'appareil il y a une caméra. Quel est l'objectif Et sur la porte. Quel est l'objectif Je viens d'ouvrir le frigo. Je ferme le frigo. Eh bien ayant fermé le frigo il a pris une photo à l'instant T. Je suis en train de faire mes courses. Je dis aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai pour manger ce soir dans, la, dans, dans mon frigo, mon réfrigérateur Eh bien, en me connectant avec mon, ma tablette ou mon smartphone, je vais avoir la photo, la dernière photo, de ce qui se trouve à l'intérieur de mon appareil. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on a une photo de l'instant T, comme tu dis, c'est une très belle expression, l'intérieur de son frigo. Alors, petite pression, c'est important, actuellement, pas le congélateur on est sur le okay. frigo dans un premier temps, effectivement. Okay, tout à fait Alors l'attaque également, donc peut-être commander à l'homme connect. Comment ça peut fonctionner Parce que techniquement, l'attaque pour que ça fonctionne, on doit être devant. Donc l'homme connect, je pense que, dis-moi si je me trompe c'est avant tout mettre le pied dans la connectivité au niveau de la maison. Et effectivement, des appareils sont peut-être plus pratiques que d'autres. Oui, tout à fait. Prenons le cas de la, la table de cuisson. Si on a été plonger ses pommes de terre dans une casserole, on peut très bien, en ayant fait euh, peut-être une course ou euh, aller faire son jogging, euh, on peut se dire, bah, ok, je mets en route mes pommes de terre. Quand je rentre, c'est prêt. On cherche tout le temps après du temps. Avoir un peu plus de temps libre dans un monde où on court toujours après tout. Mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus de confort par rapport à l'habituel mode de vie. On peut faire ici un petit plan, Benoît, si tu veux bien, sur l'application, parce que c'est quand même important qu'elle soit, comme on dit, user-friendly, donc c'est qu'elle soit facile d'utilisation, elle est en couleur, elle est relativement en clé. donc tout ça, c'est téléchargeable gratuitement. Au-delà de la connectivité, il y a également des tonnes de services. Prenons le cas du four. Ce sont des fours qui nous permettent de cuisiner à la vapeur avec des cuissons un peu plus spécifiques. Quelqu'un qui va acheter ce type d'appareil n'est peut-être pas forcé ou censé se dire « Ok, je sais comment ça fonctionne ». Grâce à notre application, vu qu'elle est interactive, on va pouvoir aller chercher une recette et suivre la recette en live et dire au four « Clac, start, vas-y, fais ce que je t'ai demandé ». Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. On va pouvoir également faire un diagnostic. Bon, le four me dit un message d'erreur. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que l'appareil soit euh, en message d'erreur. J'ai lui demandé un diagnostic, là on va peut-être me dire ben, « vous n'avez peut-être pas euh, comment, détartré euh, la cuve depuis un certain temps ». C'est vraiment une aide de tous les jours dans la maison. Donc on connaît Bosch dans une marque bien ancrée dans les ménages, euh, c'est une marque qui est évidemment fiable, on connaît tout cela mais en plus ils mettent un pas dans la modernité et un pas dans le futur. Merci beaucoup Marc de nous avoir montré cela, que ce soit le VitaFresh ou Connect. On se retrouve l'année prochaine pour d'autres nouveautés. Merci beaucoup. Merci à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Euh, Facebook, Youtube et Pinterest, vous connaissez tout ça. Laissez des commentaires, partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao